Et on va voir tous ces, ces, les années c'est Donc on ce qu'on se retrouve les 21h15 les... C'est une nouvelle map euh, Qui s'appelle euh... Ah comment ça s'appelle les... les... les... les... les... les... Ah oui qui s'appelle Grave Danger Je vais juste baisser la lumière du jeu Voilà Ça va être bon Voilà c'est très bien Sur le Grave Danger Donc on a plusieurs difficultés Pour le je vais mettre Easy voilà euh, caractère second play euh, bon, on est sur une map pour, euh, pour l'instant donc normal. Bon, normal du coup on a une scène mais on va passer à ce que Albugging oh, bon, en fait le but du jeu c'est ah oh, mais ferme ta bouche toi <rire> une me coupe oh, putain. regardez mon ski place traps along the path, different traps can be placed at different locations like the floor, walls and ceiling placing traps costs mana you will gain mana by defeating the enemies ok now you will get new traps through unlocking different achievements now go get them donc voilà, en gros je dois poser tes pièges donc vous avez vu j'ai des mana et les vagues donc si je fais que droit sur le sol avec le euh... ah avec euh, le à la main ça pose un piège là voilà. et je perds des points là haut donc voilà que je peux le mettre non, je peux pas donc, voilà. je vais mettre ça pour l'instant des pics parce que bah. on a des armes aussi on passe allemand aussi euh... ils arrivent les zombies regardez les pièges ça marche vraiment bien bon. alors il y a un zombie qui a cramé parce que regardez on a un dragon avec nous Donc, pour l'instant, c'est que des zombies, euh, tout ça. Après, il y a d'autres trucs hein. comme des euh, squelettes, par exemple. Pour l'instant, il n'y a que. Et le but, c'est de protéger la porte qui est derrière nous. Pour ouais. l'instant, on, on a que les pics comme piège. Pause. mais en fait c'est qu'en fait ils font le tour oui mais après on va mettre euh, de gauche à droite ça. voilà comme ça voilà. on monte euh, bien piégé pour l'instant on va mettre ça je pense que j'aurais pas besoin de trop de pièges pour l'instant donc pour l'instant on va mettre que ça Bon, gros ouais c'est un défenseur ouais, c'est un jeu comme ça le jeu il s'appelle comme ça c'est un défenseur dans minecraft où tu, où tu dois défendre ta base, quoi. à peu près ça, quoi. Ouais, vous avez vu, ils sont pas cons. Ils sont quand même très intelligents. Ils passent fassent à côté des, des piques. Bon, il y en a, ils se font avoir. D'accord, lui, il va se faire ouais. C'est fait tuer par les piques. Là, les, les embars sont très faibles. Ah, par contre, ne le faites pas en mode créatif. C'est vrai que là, les mobs ne vous attaquent pas. C'est normal, c'est mais je euh, jouais pas en mode créatif. Parce que sinon ça va faire bugger le truc, euh, pour quand pas continuer dans l'aventure. Ce serait dommage. Ah, ici ils sont obligés. Bon je n'en. Je n'en mets.. Mais... Ce que vous mettez. C'est juste pour vous montrer en fait. Juste euh, vous montrer qu'est-ce que ça sert et tout. Après on aura d'autres. Euh, d'autres trucs, d'autres pièges. Vous avez vu les cases ils étaient pas remplis. on a le marteau et le et, et le staff. C'est le staff en deux coups il meurt. Bon ah pour certains, oh, Trop <rire> bien je le pousse je le pousse euh, dans les pics, du oh, bah, il meurt. Ah il s'est fait ah oh, oui attention ah oh, il s'est fait bouffer le pic il est mort par le pic ah donc la première la première partie du jeu euh, je, je, je sais pas combien il y a de niveaux il, il y a beaucoup de niveaux ah j'ai débloqué un nouveau un nouveau vous avez vu. un nouveau niveau mais surtout un niveau piège on va utiliser maintenant on va le tester le piège Oh yeah. ah, Ok, regardez, j'ai un nouveau piège qui coûte 400. Non? Oh, mais je crois que celui-là, je crois que celui-là est vraiment bien ce piège-là. Vous allez comprendre, les zombies sont là. Je vais le foutre ici. Ouais, faut le foutre des, des parts du truc-là, hein. les pièges. Je crois que je peux le demander partout oh, il y a cas comme ça. Oh oui. Ok, ouais, ouais c'est bon. Bon, je peux que protéger que ça, j'ai pas totalement de points. J'ai arrêté de débloquer les autres. Les autres trucs. Ouais. Attention, elles ont pas encore cassé la porte. <rire> Ils vont passer là regarde What Le piège n'a pas été actuel non D'accord bon Ok on utilise notre oh, je... Ah je sais pas si vous avez bien vu Mais là ah, non les flèches J'ai du mal à voir aussi Voilà on va les tuer voilà Et quand vous tuez bah vous gagnez des points pour euh, Bah vous des pièges en fait tout simplement C'est tout bon Enfin, ce jeu, ah, je m'amuse déjà. Quoi. Ah, je m'amuse déjà. On va pas utiliser ça pour... pour des pièges tout à fait classiques. Ouais, utiliser ça pour euh... des fois pour avoir plusieurs portes. Ah, oui, quand ils vont arriver ici, vous allez voir. Bien. Ah, ouais, ah, ouais, ah, je vous direz, c'est bien posé mes pièges. Oh, oui. Mais le mieux, je trouve, c'est quand même les, euh, les euh, pas les pics, mais euh... bon, j'ai du en mettre après la prochaine vague. On met des pics, voilà. Ici, genre ici, un peu partout. Quoi. Et là, ils vont arriver, ils vont, ils vont se manger les pics plus ça. Bon, les pics et plus ça, c'est bien. Voilà, deux machins en même temps. Ouais, ouais puis je vais tirer en même temps, comme ça. Eh et... non, non, non, passe. Ouais, de toute façon, ils sont fait, oh putain, je peux en mettre un, <rire> J'ai me mal remarqué. D'abord, je vais le mettre là. Et après, je lui mets des piques. Genre. Ouais! Ouais! Alors, vous avez vu, pas besoin de piéger un mort. Le truc. Alors là, j'ai cliqué, comme un abruti, on va le foutre là. Au cas où ça suffit pas euh. Ah. Ouais, ouais, ouais, De Deadstrap. Oh oui! On a en mode aventure, ah, c'est ça Oh ouais! Là, là, ça va faire mal pour les zombies! Nous, nous on va être tranquille, on va être peinard. Regardez mon street, franchement, il est marrant. Oh putain, ça me fait Oh, je sais pas si vous voyez. Ah, si vous voyez dingue, l'espère. Oh, ils sont tellement fusillés. Oh non Ah désolé, des fois fait ça faire wow. ça. Oh il s'est fait avoir pour le pic Ah ils sont obligés de faire bouffer le pic. J'ai dû se le laisser faire Vous J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout, Et bah, il est mort tout seul. Ouais, il au cas où, s'il crève pas, vas-y. Eh, oh. ouais. quoi, on va rien faire du tout. On va rien faire. Bon, le dragon, il va faire quelque chose. mais ça fait plus peur. Ouais. Bah, le dragon, il va faire quelque chose, mais nous, on va rien faire. Vous allez voir. Juste, regardez, qu'est-ce qui se passe. il y Ouais, bon, j'en ai tué du un. Ah. Après, on touche plus hein. On va regarder ce menu spectacle. Regardez comme elles sont déglinguer. Il y en a qui passent. Oh, regarde ils brûlent. C'est le dragon qui fait oh là. Oula oh, C'est tellement plus Ah je les tape, au cas où. Voilà, franchement. Il y a tellement de points de flèche. Non je pense que j'aurais pas besoin de toucher un quelque chose. Voilà, ils font déglinguer. Ils ont niqué. Je suis tellement content. Oh putain, non. Ah, un nouveau truc. Ah, là, ouais, ok, on a un nouveau truc. Ouais. Bref, ouais, faut se sneak. Oula. Ok. Donc on arrive là. Oh putain y a trois portes On a trois portes après on fait ça Oh oui on a une nouvelle, une nouvelle trappe Allez vous avez vu les flèches On en mettre partout Je sais partout on va en mettre euh, genre là Ah ouais non. ouais non je piège à mort On va en mettre ici Et euh, pour la fin on va mettre un pic là juste Ouais <rire> Non non il faut vraiment je piège à chaque côté après on, on de côté, hein. après, on piège l'autre côté. Parce qu'après on piège l'autre côté, comme ça, on, on fera bien. Ok, ils arrivent. Ça commence bien pour un zombie. Parce que eux, ils vont arriver devant. Ouais, je cherche quand même quelque chose. Parce que là, il y en a un petit peu plus. Ah oh, putain, ils sont pas à voir. Ah, non, les pics, faut en mettre de tous les côtés. Je suis en train de me fusiller quoi. Et je commencer à abuser des pics. Les pics, ah, quest ce que je dis Voilà. Donc... Je t'en remets ici, hein, mais... Mais non, non, non, non, je t'en remets pas que là. Je t'en mets aussi là et là. Voilà, c'est parfait. Ah parfait. Il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Moi je suis chaud. Ah regardez ça tape. Ah, ouais ouais, il y a deux portes maintenant. Après il va y avoir, avoir trois. Ah oui Enfin.. Euh, je devrais pas me réjouir. Ça va entendre Zen mais.. Mais euh, les pics pour l'instant ça fait taf. Ah j'en ai, f... ah, ai bien fait Ah oui, j'ai bien fait ah oui j'ai bien fait de mettre ici oh, au que... oh oh ah ils vont grave mourir ça fait mal ou quoi ça Ah j'ai rien utiliser Ah ouais ça fait grave mal. Mais le mien là c'est normal maintenant Ah parce que ça à chaque fois tu arrives ici Et c'est chaud Et c'est chaud après Ah, après, ça le Le pire, c'est devant. Ah, ouais, le pire, c'est devant. Ah, j'ai deux pièges. Ok. Ouais, je pense que là, ça va faire un bon Enfin on va utiliser l'autre piège. Juste pour voir ce que ça fait. Oh ah, là, c'est un ogre, bordel. Ah oh, ouais, il se prend euh, un milliard de flèches. De lui, je pense que les autres ils vont mourir hein, tout seul. <coughs> oh. Excusez-moi, ah, il fait froid maintenant. On est en train de la crève. Ah, il est derrière le mec, il se prend jamais de flèche. Ah, si, rien ah, si. dit. Ah, si, ça clignote. Hein, désolé, il reste des clignotages de tous les deux. Je pense que je peux réussir. J'ai pris des flèches et tout ouah wow, il m'a shooté dedans unique donc ça ça se met au sol donc j'imagine ça va les repousser ça ah ouais ah, je vois ah oui je vois le délire ah ouais ah. <rire> ok ici je vais en remettre donc, Dernière porte, dernière porte c'est bien. Mais... Ok. Death trap. Deathstrap. Enfin c'est pas vraiment des death straps ah, Ça les tue pas d'un coup quoi. <rire> ce que je voulais dire. Ça j'ai en envie de voir ça. Allez. Ah, vous oh, sérieux c'est chiant. Il n'y a pas d'autres. Oh putain. A... Je a... oh, Deux ogres je pense. J'espère avoir une waouh mais mon dragon <rire> ah pour moi il y en a qui s'est fait oui il se pris ah oui il meurt tout seul c'est tellement bon ah oh, les petits ouais non oh il a cramé c'est bien ça fait des dégâts en continu en fait ils se prennent tellement de flèches ils se prennent tellement pas de... enfin, quand tu crèves bon bien des zombies mais mal que ce que que j'ai trop de faire. Ce que je suis... Et bon, on a réussi est pas trop. Ah non, on manque Il Non, on manque un. Il non non est. Il pas Il est. Il non non non ah en fait on est juste là, on était donc là tout à l'heure, oh non, what Oh non il, il vient de mourir. Il, il, il vient juste de comprendre qu'il euh, qu devait tuer, bah en fait on va pas faire la dernière vague aujourd'hui, je, je vois à la caméra que ça a duré déjà très longtemps, donc on va plutôt s'arrêter merci à tous regarder ces vidéos sur euh, Grave dangers euh, Minecraft, et à bientôt pour une prochaine euh, vidéo, voilà.